ce nouveau live dédié au CRPE 2023, particulièrement sur les épreuves, la présentation des épreuves. Alors on est présent aujourd'hui sur Facebook et sur Instagram en direct. Euh, si vous voulez bien nous confirmer que vous nous entendez bien sur les deux plateformes, ça serait top. Ah, je vois que sur Instagram, on a plein de coco, donc ça doit parfaitement fonctionner. Super. Bonjour à tous. Ouais, c'est surtout sur, sur le volume, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde Et pareil, sur, euh, sur Facebook on vous, laisse, on vous laisse nous dire euh, si c'est OK. Euh, donc, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui. Hein, donc, euh, Jade et Jade. Hein. Bon, on commence à se connaître maintenant. Euh, donc, on s'appelle toutes les deux Jade et on, et on fait partie toutes les deux de l'équipe de Fort-Prof. Mmh. Sachant que Yves est derrière son ordinateur prêt à répondre à vos questions. Si vous en avez au fur et à mesure euh, sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à. À utiliser les commentaires pour partager vos constats, vos remarques, vos questions, vos inquiétudes. Yves tâchera de répondre de son mieux. Tout est OK. Parfait. Bon, super. Merci beaucoup. On a essayé de reprendre vos questions hein, sur le formulaire d'inscription en live. Il y avait quelques questions, donc on, on va y répondre. Euh, si toutefois il reste des questions ou que nos explications suscitent de nouvelles interrogations, n'hésitez pas à les poser en effet euh, sur le chat. On y répondra euh, soit par écrit, soit l'oral vous proposera une réponse personnalisée. Alors, est-ce que parmi nous, on a uniquement des candidats au CRPE 2023 ou est-ce qu'on a des candidats euh, courageux qui s'apprêtent à passer les épreuves euh, dans un mois pour le CRPE 2022 Dites-nous sur le chat, normalement c'était en effet plus orienté pour les candidats au CRPE 2023, c'est plus une découverte des mmh. épreuves, mais euh, il se peut que vous soyez euh, de passage par ici même si vous êtes candidat au CRPE 2022. En tout cas, si c'est le cas, une grosse pensée pour tous les pour tous les candidats qui s'apprêtent à… J-moi un mois, ou, Ouais, un ça. un jour près. À peu près un mois euh, des épreuves écrites. Euh, donc, on pense bien à vous. On pense bien sûr à, à toute la promo Marie Curie for Prof qui est dans ouais. les starting blocks. Et puis, euh, bienvenue à vous en tout cas, euh, candidat au concours de l'année prochaine. Euh, ok, donc je vois sur Instagram Tiff… Donc Team 2022, euh, oui ça concernera 2023 aujourd'hui plutôt, enfin, en tout cas ça peut être un rappel des épreuves mais si vous présentez le concours cette année vous devez connaître les épreuves normalement. Donc c'est pour ça que voilà, je préfère le dire au début pour ne pas vous faire, faire perdre de temps. Euh, ok, pour rappel le live sera disponible en replay aussi suite à la diffusion aujourd'hui donc sur, euh, sur YouTube dès cet après-midi et puis sur un insta et facebook pareil dès la diffusion donc si vous devez nous quitter parce que vous reprenez le travail ou parce que vous avez les, les enfants dans les jambes ce n'est pas grave vous pourrez tout rattraper voilà donc là on va on va attaquer on va présenter les épreuves en détail euh, on va aussi parler du niveau attendu pour chaque mmh. pour chacune des épreuves on va aussi un peu vous donner quelques conseils de révision pour commencer à pour commencer à un petit coucou de de Alex euh, pour euh, commencer à réviser donc moi je vais vous présenter déjà les épreuves écrites et puis on enchaînera avec toi Jade sur les épreuves orales tout à fait euh, parce que c'est de toute façon l'ordre dans lequel vous allez les, devoir les présenter donc déjà euh, petit rappel le concours donc le CRPE le concours de recrutement des professeurs des écoles ce n'est pas un examen mais c'est bien un concours euh, donc je ne sais pas si la différence est claire pour vous entre les deux L'examen, le, voilà, vous devez, on doit avoir la moyenne pour réussir l'examen. Là, le concours, on doit vraiment être dans les meilleurs. On doit avoir les meilleures notes. Et en plus, alors ça sera l'objet de notre live, mais, euh, mais selon les académies, les, euh, les seuils ne sont pas les mêmes. Donc, dans tous les cas, il faut viser euh, les meilleures notes pour être admis. Donc Voilà la, la distinction entre les deux. Je ne sais pas si c'était bien clair. Euh, le, euh, le concours du CRPE, lui, est divisé en deux parties. C'est-à-dire qu'on a d'abord les épreuves écrites d'admissibilité mmh. et on a ensuite les épreuves orales d'admission. Donc on le verra ensemble que les épreuves orales d'admission euh, ne sont pas à négliger, mais par contre, en effet, on doit d'abord réussir les écrits pour pouvoir accéder ensuite aux euros. Sachez que les écrits au total sont notés sur 60 points quand les euros, eux, sont notés sur 120 points. Donc, on a quand même beaucoup de poids à aller chercher sur la deuxième partie du concours. Le niveau attendu, grosso modo, globalement, c'est fin de collège. Globalement, je précise parce qu'on va le voir ensemble, mmh. il y a des thématiques, il y a des disciplines sur lesquelles vous allez être attendu plutôt euh, sur un niveau lycée oui. et d'autres plutôt début collège sixième, mmh. mais globalement, c'est en effet euh, niveau troisième fin de collège. Concernant les épreuves écrites. Je vois qu'on a une question sur l'épreuve d'application, je vais y venir. On vous fait une présentation globale et puis après on rentrera dans le détail. Donc concernant les épreuves écrites, on a trois parties dans les épreuves écrites qui se passent sur trois jours. En oui. tout cas, cette année, c'est organisé sur trois jours. Donc, les 5, 6 et 7 avril. Voilà, on a, on a à peu près on a une épreuve par jour. Mmh. En général, les épreuves écrites ont lieu début avril. Mmh. Et les épreuves orales euh, Plutôt, je dirais, dernière semaine de mai et puis le mois de juin voilà donc ça s'enchaîne quand même relativement vite euh, mais on commence par les écrits début avril mm. donc on a trois parties euh, sur les épreuves écrites chacune est, no est notée sur 20 points et dure trois heures donc on a deux parties qui sont les français et les mathématiques qui sont plutôt axées sur euh, la connaissance de la discipline pure mm. et dure et on a une troisième partie qui est elle donc l'épreuve écrite d'application qui elle euh, euh, va vraiment vérifier que vous maîtrisiez la, les disciplines, mais aussi un peu plus la partie didactique pédagogique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on enseigne. Ouais. Voilà, c'est un peu ce qui les distingue, ce qui la distingue du français et des maths. Euh, donc comme je vous l'ai dit, sur le français et les maths, vous allez être attendu, vous allez devoir présenter en tout cas un niveau, donc ce qu'on appelle le cycle 4, donc fin de collège, jusqu'à la troisième. Vous allez devoir maîtriser le niveau jusqu'à la troisième sauf pour deux thématiques, donc c'est-à-dire qu'en maths, la partie Nombre et Calcul, mmh. vous allez devoir avoir maîtrisé le niveau seconde. Et pour le français, ça sera la partie étude de la langue où là, on va monter jusqu'au niveau première, oui. donc voilà, milieu lycée. De toute façon, tout ça, c'est précisé sur notre site internet, vous, on, je pourrais vous mettre le lien si vous voulez dans, dans le chat, tout ça est reprécisé, mais comme ça, vous savez sur quoi on part. Donc, niveau euh, femme de collège globalement, sauf pour deux thématiques où là on est plus sur du milieu lycée. Euh, donc, pour commencer avec l'épreuve. Euh, et oui, pardon, pour l'épreuve d'application, grosso modo, on, pareil, on est sur un niveau 3e, sauf pour une thématique où on est sur un début euh, 6e, début collège, niveau 6e. Est-ce que c'est clair déjà ça Si c'est pas clair, posez les questions. Il faut pas <rire> hésiter, c'est maintenant qu'il faut poser les questions. Donc, on va attaquer avec le français, donc épreuve qui dure 3 heures, noté sur 20 points, si vous avez 5 ou moins, vous êtes éliminé. Comment ça se passe On va vous présenter, un, vous allez avoir sous les yeux, un texte de 400 à 600 mots. Et en fait, vous allez avoir trois parties euh, qui vont porter sur le texte. Donc, vous allez avoir une première partie, une première question qui est sur la connaissance de la langue, qui va permettre de vérifier vos connaissances syntaxiques, grammaticales et orthographiques. Un exemple pour illustrer, c'est quand même plus parlant. Par exemple, ici, dans le, dans le sujet exemple que j'ai, vous allez devoir, par exemple, indiquer la nature et la fonction des mots soulignés. Vous allez devoir justifier l'orthographe. On a une question, par exemple, indiquer la fonction des propositions dans la phrase suivante. Ça, voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle euh, les questions connaissance de la langue syntaxique grammaticale. On a une deuxième question, ensuite, qui porte plutôt sur le lexique et la compréhension lexicale. Toujours en appui sur le texte. Là, par exemple, les questions qu'on va pouvoir avoir, ça va être indiquer le sens du mot souligné. Ici, dans le texte, c'est le mot dolente. Voilà. Ensuite, on va avoir un autre mot proposé, qui est le mot bête ici, identifie les nuances d'emploi et de sens entre les différentes phrases dans lesquelles se situe le mot bête. Et tout se base à chaque fois sur le texte. Tout à fait. Tout ça est vraiment basé sur le texte. Le texte sert de support et ensuite, on a toutes les questions qui, qui, qui, qui en sont déclinées. Donc voilà, une première partie euh, connaissance de la langue, une deuxième partie connaissance lexicale et on a une troisième et dernière partie qui est une question de réflexion. Là, on va vraiment vous demander à vous en tant que candidat mmh. d'apporter votre réflexion sur le texte globalement. Donc, euh, c'est-à-dire que vous allez avoir une question et vous allez devoir apporter une réponse rédigée et argumentée sur le texte en vous appuyant aussi sur vos connaissances littéraires. Premier challenge. C'est ça. Ça c'est une nouveauté de, de cette année en effet, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste vous appuyer sur le texte, mais vous allez devoir aussi faire appel à vos connaissances littéraires. Donc par exemple si on est sur un texte du 18 e vous allez devoir faire appel peut-être bah, à vos connaissances sur le, les Lumières, sur les auteurs des Lumières, sur des auteurs phares de, ces, de cette voilà période-là, des courants littéraires de cette période-là, des idées qui sont mises en avant, et à chaque fois devoir vous appuyer sur des textes, des œuvres, des auteurs. Là, par exemple, on a un texte, sur, sur le sujet exemple, on a un texte de Jean Giono. Je vous lis la, la, la, la consigne pour que vous compreniez bien ce qu'on attend de vous. Euh, après avoir expliqué ce que Jean Giono désigne par l'image de la grande barrière, vous vous interrogerez sur la pertinence actuelle de cette expression pour caractériser la relation entre l'homme et l'animal. Votre réflexion structurée et argumentée s'appuiera sur le texte de Jean Giono ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances et de vos lectures. Voilà pour vous expliquer vraiment ce qu'on attend de vous sur la partie réflexion en français. Voilà pour le français, une fois que le français est fait, on passe au maths. Alors là on est beaucoup plus pragmatique, et beaucoup plus euh, cartésien. cartésien, voilà, là on va, avoir, euh, on va avoir en fait trois exercices euh, indépendants qui, qui, qui, qui s'appuient sur vos connaissances mmh. de la discipline pure et dure. Donc, je vous rappelle aussi que l'épreuve dure 3 heures, qu'elle est notée sur 20 points également. Si vous avez 5 ou moins, vous êtes éliminé. Pareil. À nouveau, le niveau attendu, euh, c'est jusqu'à la troisième, sauf pour la partie nombre et calcul. Hein, mmh. Si on a un exercice sur le nombre et calcul, le niveau va jusqu'à la seconde. Donc, les maths, on va dire que voilà, il suffit euh, d'apprendre et de, et de, de, de ressortir euh, de manière assez basique les notions. La troisième partie qui est l'épreuve d'application. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouveauté de cette année qu'on n'avait pas dans les dans les précédentes sessions du CRPE. Mmh. Donc là, c'est pareil, hein, toujours une épreuve de 3 heures notée sur 20 points. Si vous avez 5 ou moins, vous êtes éliminé. Cette partie-là des écrits, elle va vraiment s'appuyer à nouveau sur vos connaissances de, des disciplines, mais aussi, comme je vous l'ai dit, un peu, un peu plus sur la partie didactique et pédagogique. Donc comment est-ce que euh, j'enseigne Comment est-ce que... Euh, je, je fais en sorte que mes élèves comprennent ce que je veux leur apprendre sur les disciplines proposées. Donc là, on rentre un peu plus sur la partie métier professeur des écoles. Complètement. Là, là vous n'êtes plus juste candidat, j'apprends la, la discipline, les connaissances. Là, on vient un peu plus vous chercher sur euh, bah, la maîtrise du, du métier, le oui. futur métier. Donc ici, en fait, c'est un peu différent, cette épreuve d'application. Elle porte sur trois domaines. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un sujet, on va proposer trois sujets portant chacun sur un domaine différent. Mmh. Et vous, le jour des épreuves, vous allez choisir le domaine de votre choix, donc qui portera sur une des trois thématiques que je vais vous citer. C'est-à-dire que là, c'est vous qui choisissez les disciplines sur lesquelles vous voulez être, être évalué. Donc, on a trois domaines. Dans chaque domaine, plusieurs disciplines. Premier domaine, sciences et technologies. Deuxième domaine, histoire-géographie, enseignement moral et civique. Et enfin, troisième, troisième domaine, les arts. Donc éducation musicale, art plastiques ou histoire des arts. Donc hein, plutôt sciences techno plutôt histoire-géo-OMC, plutôt les arts. Parmi ces trois domaines, vous, vous allez devoir faire votre choix sur, lequel vous, sur le sujet sur lequel vous voulez être interrogé. Dans chacun des domaines, vous allez vous avez éventu, évidemment un niveau attendu. Donc sciences techno on est sur la troisième. Histoire Géo, on est aussi sur la troisième, Histoire Géo EMC. Et sur les arts, là, on descend au niveau sixième. C'est pareil, hein tout, tout ça est, est bien reprécisé sur notre site Internet. Vous avez toutes les infos. Une fois que vous avez choisi votre sujet, chaque sujet se comporte de la même façon. Euh, vous allez avoir un petit euh, corpus de documents donc, ça peut être une trace écrite d'élèves, ça peut être un extrait de manuel scolaire, ça peut être un extrait de documents scientifiques sur le domaine. Mmh. Et à partir de ça, on va vous demander de concevoir et d'analyser les documents que vous avez. Euh, donc, concevoir ou analyser une ou plusieurs séquences ou séances d'enseignement qui vont aller pareil jusqu'au niveau troisième. Donc, en vous appuyant sur votre dossier, vous allez devoir analyser ou concevoir une ou plusieurs séances qui peuvent aller jusqu'au niveau 3 Donc, ce qui couvre l'ensemble jusqu'au CM2, jusqu'au niveau 3 mmh. Et donc ça, chaque thème, chaque thème portera sur l'un des trois domaines. Est-ce que c'est clair pour l'épreuve d'application Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour l'épreuve d'application Alors oui, effectivement, la surprise qu'on a eue, c'était... Enfin, la surprise. Euh, ce ce choix-là ne se fait pas... Au moment de l'inscription, ce choix de domaine, il se fait effectivement qu'au moment de, de, de, du passage des épreuves, hein, donc en avril. Par contre, mais je pense que tu y reviens un peu après, il est important de, de, de se questionner sur son choix de domaine le plus tôt possible. Il est important de se demander bon, qu'est-ce que j'ai fait comme étude Qu'est-ce que j'ai fait comme. Quelle est mon expérience professionnelle Où est-ce que j'ai le plus de chance euh, de réussir cette épreuve. Dans quel domaine le, Quel domaine me permettra d'obtenir la meilleure note Et une fois que vous avez fait ce choix là, ben, c'est de commencer à y travailler le plus tôt possible. Mais ça je crois que tu y reviens un peu. Oui c'est ouais. ça, dans les conseils de révision, c'était un peu l'idée de se dire bon, bah, stratégiquement euh, vers quel domaine je pars, hein, parce que l'idée ouais. c'est pas d'aller euh, euh, se remettre à niveau sur les trois domaines, ça serait quand même assez conséquent, sachant qu'on le verra après les épreuves orales, il y a aussi pas mal de notions à apprendre. Donc vraiment, notre conseil c'est de choisir le domaine de votre choix, hein, de faire votre choix entre sciences techno, histoire géo, EMC ou art, une fois que vous avez choisi, ben là vous allez commencer à consolider vos connaissances ou même ne serait-ce que juste apprendre mmh. et à partir de là vous allez en effet pouvoir euh, être beaucoup plus à l'aise le jour J parce que vous allez déjà avoir tout, tout ça en tête. Tout ce bagage. Tout, tout ce bagage-là qui s'appuie en effet soit sur euh, des préférences perso, soit qui s'appuie sur votre parcours professionnel ou vos études. Mmh. Complètement. Voilà, euh, donc la nécessité ici c'est vraiment d'avoir les connaissances disciplinaires du domaine, mais aussi les connaissances didactiques et pédagogiques. Alors tout ça, ça s'apprend dans l'année, il n'y a, a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Hein. Aujourd'hui, ça vous paraît un peu loin, mais ça s'apprend. Euh, voilà, c'est bien faire la distinction par rapport au français et au maths, les preuves d'application. On vient un peu plus vous chercher sur la partie euh, comment est-ce que j'enseigne. C'est ça. Euh, globalement, ce qu'on attend de vous sur les écrits, c'est en fait de pouvoir maîtriser les programmes scolaires qui vont jusqu'au cycle 4, hein, on l'a vu ensemble. En gros, on attend de vous que vous maîtrisiez les connaissances qui sont enseignées euh, au primaire, en fait. Hein. C'est que vous soyez assez euh, que vous soyez assez solide dans vos connaissances disciplinaires pour pouvoir les apprendre, mmh. tout simplement, pour pouvoir les enseigner. C'est pour ça que le niveau est un petit attendu en, en termes de maîtrise notionnelle est un petit peu au-dessus oui. de ce que vous, vous enseignerez réellement au primaire, hein, ce que vous enseignerez jusqu'au cycle 3. Par contre, effectivement, pour le concours, les connaissances disciplinaires attendues peuvent aller jusqu'au cycle 4. C'est ça. Vraiment, les, les écrits sont une première sélection. Euh, le jury va vraiment déterminer si vous avez le niveau mmh. pour pouvoir ensuite être évalué à l'oral. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment. Euh, attaquer dès maintenant, le plus tôt possible, à venir consolider toutes vos connaissances. Ça peut être soit une mmh. remise à niveau parce que vous avez les connaissances mais c'est loin, soit tout simplement une mise à niveau parce que vous n'avez jamais vu euh, ces thématiques-là. Hein. Par exemple, je pense à l'épreuve d'application, il n'y a peut-être aucune des thématiques que vous n'avez vu jusque-là. effectivement Donc à ce moment-là, il faudra attaquer le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment notre conseil. Attaquer les remises à niveau le plus tôt possible si vous le pouvez, surtout en français et maths, c'est oui. là où c'est plus chronophage. Mmh. Euh, D'expérience, c'est vrai qu'en mathématiques, c'est là où c'est souvent un peu plus, ça pêche un peu plus, donc attaquer, hein. vous savez qu'on va jusqu'au niveau 3 voire lycée, vous pouvez travailler sur des, bah, des cahiers de vacances tout simplement si vous avez des enfants, euh, reprendre peut-être leurs cours dans un premier temps, vous avez mmh. évidemment des manuels, bon, nous on propose des remises à niveau ça c'est sûr, mais voilà commencez dès maintenant et commencez à regarder également les programmes scolaires qui sont disponibles sur le site EduSchool, mmh. on, vous mettra, on peut vous mettre le lien sur le chat. Autre conseil ultra pertinent, allez télécharger les sujets zéro. Mmh. Donc, les sujets zéro, hein, c'est ce sur quoi je me suis appuyée pour vous donner des exemples. Ce sont les sujets exemples proposés par le, par le ministère, en fait, qui sont à notre disposition pour se rendre compte le type de questions attendues et le type de sujet qu'on pourra avoir le jour des épreuves. Allez les, allez les chercher. Hein. On avait la question est-ce qu'il y a des sujets zéro pour l'épreuve d'application Vous verrez, il y a toute une liste de sujets zéro. Allez les télécharger, imprimez-vous-les, lisez-les. Et, et regardez un petit peu bah, ce qu'on attend de vous, déjà euh, déjà dès maintenant, ça vous permettra de vous situer. Quel niveau mmh. j'ai aujourd'hui par rapport à ce qu'on attend de moi. Mais vraiment, n'attendez pas, si vous pouvez attaquer dès maintenant, à vous mettre dans, dans, le, dans les, la remise dans le à niveau, bain. dans le bain, ouais, ça serait le top. Si vous avez encore des questions sur les écrits, n'hésitez pas à les poser. Yves pourra vous répondre sur le chat. On peut passer aux oraux maintenant peut-être. Allez, donc les écrits se passent toujours début avril. Vous avez vos résultats entre fin avril et euh, mi-mai, je dirais, en fonction des académies et entre fin mai <coughs> et mois de juin, voire début juillet pour les sessions supplémentaires, vous êtes convoqué pour les oraux. Alors, l'oral, comme le disait Jade, est effectivement un petit peu légèrement surdimensionné puisque il est, les oraux sont notés sur 120 points, là où les écrits sont notés sur 60 points. Donc, même si effectivement, il faut passer la barrière des écrits pour atteindre les oraux, la véritable sélection, elle se fait effectivement au moment de l'oral. Comment est-ce qu'elle se fait Donc, pour revenir là-dessus, euh, nous, le conseil qu'on donne chez Fort Prof et qu'on applique à nos stagiaires, c'est euh, de ne pas faire l'erreur. Euh, de patienter d'avoir les résultats de, ses, de son admissibilité fin avril pour commencer à travailler les oraux. Mmh. Autant vous dire qu'un mois pour vous, pour vous permettre de vous plonger dans la connaissance du système éducatif, dans l'EPS, dans l'épreuve de leçon, ça risque d'être un petit peu court. Donc au plus tôt vous commencez au mieux. D'ailleurs chez FortProf, on travaille les écrits et les oraux dès le début de l'année, dès le début des cours et c'est bien parce qu'on sait que c'est que comme ça, euh, qu'on se donne les meilleures chances de réussir le concours dans sa globalité et d'autant plus qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'il y a du lien qui se fait, vous allez travailler quelque chose en leçon de maths français qui vous servira en notion donc pour l'épreuve écrite, vous allez travailler quelque chose en CSE qui va vous servir pour l'épreuve d'application, donc tout ça en fait au bout d'un moment quand vous allez vous plonger dans les révisions, va s'imbriquer, va trouver sa place, euh, donc au mieux, c'est le mieux mm -hmm. de commencer les écrits et les aurons même. Alors, les oraux, notés sur 120 points, vous allez, pour les épreuves d'admission obligatoires, puisque vous allez avoir une nouvelle, depuis le, cette réforme en 2022, une nouvelle épreuve qui est celle-ci optionnelle. Pour les épreuves obligatoires, donc on va commencer par l'épreuve de leçons, de mathématiques et de français. Pour cette épreuve-là, vous allez avoir deux heures de préparation, et cette épreuve est notée sur une heure euh, dure une heure elle est notée sur 20 points sachant que ces 20 points ils sont coefficient 4 donc en fait cette épreuve de leçon de maths français elle compte pour 80 points donc c'est énorme le jury va vous demander de concevoir et d'animer deux séances d'enseignement une en mathématiques une en français vous allez être évalué sur votre maîtrise disciplinaire euh, des mathématiques et du français euh, et également sur vos compétences pédagogiques. Donc en gros, il vous fournit un dossier euh, qui explicite clairement, et ça c'est important de le, de le préciser, ça rassure, il explicite clairement euh, l'année scolaire et le cursus de l'élève. Au moins, vous savez exactement dans quel contexte vous êtes. Ce dossier peut être constitué bah, de tout plein d'éléments, de tout plein de ressources. Ça peut être des supports pédagogiques, des extraits de programmes, des extraits de manuels scolaires, des traces écrites d'élèves, hein, donc des, mmh. des, des extraits de production d'élèves. Et tout ce, ce petit dossier bah, va vous permettre de vous projeter, tout simplement, dans l'animation et ensuite la, la, la, la, la conception et l'animation d'une séance en français et d'une séance en maths. Deux heures de préparation. Ensuite, vous aurez 30 minutes en français, 30 minutes en mathématiques. Et dans ces 30 minutes, vous aurez 10 à 15 minutes d'exposé et donc 10 à 20 minutes ou 15 minutes d'échange de, de, ensuite sur, avec le jury sur, sur vos propositions. Euh, durant l'échange, il va falloir que vous arriviez à présenter successivement les composantes pédagogiques, didactiques de chaque proposition de de leçon, mais aussi le déroulement de la leçon. Donc, on n'est pas sur de la théâtralisation, je me souviens qu'en début mmh. d'année, on a eu de la question, on n'est pas sur de la théâtralisation, je me projette dans la peau du prof et puis je, je fais mon cours, je fais ma leçon. Non, c'est vraiment comment, quels sont vos choix, euh, qu'est-ce que vous, où est-ce que vous voulez amener vos élèves, où est-ce que vous voulez les amener, donc en fonction des programmes, etc. Et quel est le déroulement de votre leçon C'est sur ça que le jury vous vous, vous attend. Et puis, pour chaque exposé, vous aurez ce petit entretien avec le jury pour, pour, pour aller un petit peu plus loin. Forcément, il va vous, vous, vous questionner un petit peu sur, sur, sur vos choix, que vous allez argumenter, etc. Et c'est important de rappeler aussi que le jury, au moment des euros, peut aussi vous interroger sur votre connaissance disciplinaire de la, de la matière. la Ce n'est pas parce que les écrits sont passés qu'on euh, oublie, euh, oublie ça aux euros. Hein. Tout à fait. Et tout ce que vous allez apprendre euh, pour l'épreuve écrite mmh. de français vous aidera mmh. aussi pour cette épreuve orale et vice-versa. Parce ouais. qu'effectivement, c'est important. On <coughs> ne peut pas vous demander d'enseigner quelque chose sans être certain oui. bah, que vous maîtrisez la notion. Oui, Donc c'est important, effectivement. Deuxième épreuve orale d'admission obligatoire. Elle est divisée en deux. Donc, vous aurez une partie EPS, connaissance de l'enfant, et une partie euh, motivation et connaissance du système éducatif. En tout, cette épreuve, elle durera 1h35, si je cumule les deux parties. Euh, et elle est coefficient 2, c'est-à-dire qu'en tout, cette épreuve-là sera notée sur 40 points. EPS, donc éducation physique et sportive. Alors, j'aime bien commencer cette petite présentation en disant et en rappelant, ça rassure ou pas. Il n'y a pas de pratique. Donc, euh, je sais que dans certaines versions euh, mm. de, de, de, de, du concours, il y avait une, une épreuve pratique de l'EPS. Là, il n'y en a toujours pas. Par contre, vous êtes vraiment évalué sur vos connaissances scientifiques euh, du développement de l'enfant, sur la psychologie de l'enfant, sur euh, ben, la sécurité, c'est-à-dire que vous allez faire, euh, vous allez animer des séances de sport, ok, mais tout en sécurité. Il ne faut pas que vos enfants se retrouvent, en, mmh. vos élèves se retrouvent en danger. Euh, il faut que vos choix pédagogiques, euh, soit aussi en cohérence avec les programmes et il faut que vous ayez conscience aussi que vous maîtrisiez les enjeux, les enjeux de l'EPS à l'école. Tous ces petits points, bien entendu ça vous paraît un petit peu flou pour le mmh. moment, mais au fur et à mesure que vous allez rentrer dans les programmes, que vous allez commencer à travailler la discipline, tout se mettra en place petit à petit. On est vraiment sur de l'apprentissage dans le vocabulaire également et ça, ça se fait assez, assez, régul... assez facilement en travaillant régulièrement. Donc pour le PS, 30 minutes de préparation, le jury vous fournit un petit dossier. Toujours, euh, alors un petit dossier non, il vous fournit un sujet. Il vous fournit un sujet qui d'ailleurs peut être relativement court, euh, dans lequel il vous propose un contexte d'enseignement et un objectif d'acquisition. En gros, euh, vous êtes donc avec une classe de euh, grande section, euh, vous de, vous êtes dans une euh, une salle qui a une grande superficie et vous devez euh, l'objectif visé peut-être l'exploitation d'espaces etc et eh bien euh, vous faites un constat ce constat est une problématique euh, et là le jury vous attend sur euh, la résolution de cette problématique en gros qu'est ce que vous faites il se passe ça vous êtes dans votre salle avec vos élèves vous constatez cela qu'est ce que vous faites donc vous allez dire bon ben voilà euh, donc, je, je me retrouve dans ce contexte d'enseignement-là. Euh, je peux, dans ce contexte-là, eh bien, euh, je suis dans une... Euh, j'anime euh, telle activité, donc vous avez des activités physiques, sportives et, euh, et, et, et artistiques, euh, donc j'anime telle, telle activité et puis euh, voici mes euh, propositions de situations d'apprentissage pour ben, enrayer ce constat là et puis pour répondre à l'objectif d'acquisition qui est donné dans, euh, dans le sujet. Donc en fait vous êtes euh, Projeter, et on vous demande de vous projeter dans la peau d'un professeur des écoles. Vous êtes dans ce contexte-là, vous, vous imaginez dans votre salle, vous faites quoi Quelles sont les règles euh, de sécurité Qu'est-ce que vous demandent les programmes euh, quel, le, Vos élèves sont en capacité de faire quoi On en est où dans la phase de développement de l'élève etc., etc. Et puis petit à petit, vous allez dérouler finalement votre, vos, mmh. vos, vos, vos situations d'apprentissage, donc vos séances en fait, hein, vos leçons d'EPS. De, de, de, de donc, 30 minutes euh, pour dire tout ça. Donc, 15 minutes d'exposé et 15 minutes d'échange euh, ensuite avec le jury. Que le PS se soit bien passé ou vous avez le sentiment que ça s'est un petit peu aussi bien passé que ce que vous l'aviez imaginé, et eh on va embrayer avec la, la motivation et la connaissance du système éducatif avec le même jury. Là, il n'y a pas de préparation. L'épreuve dure 35 minutes. Euh, durant le premier quart d'heure, vous allez devoir parler de vous. Donc, durant cinq minutes, sur ce quart d'heure-là, durant cinq minutes, vous allez vous présenter qui vous êtes, surtout euh, qu'est-ce qui vous a motivé à présenter ce concours, quelles sont vos expériences personnelles, professionnelles passées qui peuvent vous servir dans euh, l'argumentation de, de, de, de, de, de votre motivation à présenter le concours et à devenir professeur des écoles. Est-ce que vous avez fait des stages euh, Quels sont vos engagements associat associatifs Ça peut peut-être valoir le coup d'en parler. Si ça vous permet de justifier votre motivation, etc. 100 minutes. Cette partie-là, hein, je, je me permets, il faut vraiment la préparer parce que c'est un atout pour vous. Ça se mmh. prépare dans l'année, il faut que vous arriviez le jour J. Vous connaissez déjà ce que vous, ce que vous allez dire. Vous, oui. vous ne devez pas improviser. Quoi. Il faut que votre trame vous l'ait dans la tête, alors sans la réciter, mais vous... c'est très court, hein, mais donc il faut vraiment être sûr de ce que vous allez dire. Et si vous êtes en reconversion professionnelle, parce que c'est souvent le cas, en tout cas, pour les stagiaires chez Fort Prof, vous avez une carte à jouer supplémentaire, c'est-à-dire que votre ouais. maturité professionnelle, votre expérience, votre expertise sur un certain nombre de domaines, animer des réunions, euh, gérer des litiges, clients, des choses comme ça, ça, ça va vous servir et on va vous apprendre nous dans l'année chez Fort Prof à mettre tout ça en avant mmh. pour que ça vous serve le jour J et que ce soit surtout préparé de manière très concise. Oui, mmh. tout à fait, d'autant plus qu'au moment de votre inscription au concours et avant une certaine date dans l'année, mmh. vous devrez ouais. remplir et euh, soumettre euh, au jury, via votre espace cyclade, hein, l'espace sur lequel vous vous inscrivez au concours, une fiche de renseignement sur vous, mm. assez simple, nom, prénom et vos expériences professionnelles, du moins celles que vous voulez mettre en avant pour euh, argumenter un peu votre motivation. Donc le jury aura cette fiche sous les yeux, euh, il vous écoutera durant cinq minutes. Et ensuite, durant 10 minutes, eh ben vous allez échanger avec le jury qui va vous interroger certainement peut-être sur certaines expériences, sur vos stages, sur vos engagements associatifs, mm -hmm. ce que nous avons dit au préalable. Suite à ces 15 minutes à parler de vous, on va en revenir euh, à l'école et au métier de professeur des écoles, puisque le jury va vous soumettre deux euh, mises en situation. Une première mise en situation qui sera plutôt liée à la vie scolaire et une deuxième mise en situation qui sera plutôt liée à l'enseignement. Euh, du coup, par exemple, euh, plutôt liée à la vie scolaire, on va être sur l'égalité fille-garçon, on va être sur la, la laïcité et plutôt liée à l'enseignement, on va être sur, par exemple, euh, la différenciation au sein d'une classe. C'est-à-dire que vous retrouvez professeur dans une classe de 20 élèves et puis vous avez un petit groupe d'élèves de, de, de, de, qui euh, ne suit pas, euh, n'a pas le même rythme d'apprentissage, d'acquisition que le, le reste du groupe. Et bien, qu'est-ce que vous faites On ne les laisse pas sur le carreau ces, ces élèves-là. Oui. C'est vous, en tant que professeur des écoles, comment vous gérez cette différence-là euh, d'acquisition, c'est la différenciation au sein de votre classe donc, ces deux, petites, euh, ces deux petites mises en situation. Euh, le jury veut vraiment euh, que vous soyez à même, à prouver et à partager certaines choses. Il y a des éléments qu'il a envie d'entendre. Il va falloir le convaincre de cela. Euh, déjà, votre capacité, donc, effectivement, à vous projeter dans le métier de professeur des écoles, ça, c'est certain, mais pas que. C'est que en passant un concours de la fonction publique, vous allez devenir fonctionnaire. En gros, c'est aussi se positionner en tant que fonctionnaire. Ça va être verbaliser incarner les valeurs de la République qu'il va falloir maîtriser et arriver à partager. Euh, ça va être des thématiques aussi à maîtriser et également à partager. Je le répète, la laïcité, la lutte contre la discrimination, la promotion de l'égalité, notamment filles et garçons, qui sont des thématiques phares aussi euh, de, de, de l'éducation nationale, ça va être de partager aussi votre connaissance de l'environnement de l'école, euh, c'est un petit peu tout ce qui vient graviter autour du métier de professeur des écoles et de, du statut de fonctionnaire et ça aussi c'est pareil, ça se travaille mmh. et puis on arrive à le, à, le, à le verbaliser et à le partager au moment de, de l'oral. C'est ça, c'est qu'il faut bien se se dire que là on n'est plus parent d'élève on n'est plus euh, on est plus euh, simple candidat on est vraiment dans la peau de mmh. l'enseignant donc on est à peu près autour du mois de mai juin en septembre on récupère notre classe on fait notre première rentrée ouais. donc on doit vraiment sécuriser auprès du jury qu'on est prêt à faire ce métier même si on n'est pas formé encore totalement évidemment parce qu'après vous rentrez en phase de formation hein, vous le savez ouais. euh, mais par contre voilà on doit, on doit convaincre le jury que on est là pour euh, faire ce métier-là, en fait, on, on est là pour les convaincre, hein. c'est un entretien de, de recrutement hein, finalement les euros. C'est le concours de recrutement de professeur des écoles. Tout à fait. Donc effectivement, vous avez ces, ces, ces, ces épreuves-là euh, qui, qui vont permettre au jury de, de, de vous évaluer sur vos maîtrises disciplinaires, mmh. vos compétences pédagogiques, mmh. didactiques, etc. On n'y revient pas, mais également sur votre personne. C'est-à-dire que, je reviendrai après à, à, à l'épreuve d'admission optionnelle, mais euh, ces épreuves-là sont aussi le moyen pour le jury de se poser plusieurs questions. C'est euh, Vous êtes là, vous, face à eux, euh, et le jury peut être tout à fait à même à se demander « Ok, cette personne-là en euh, est en juin, est-ce qu'en septembre, je la vois dans une classe Est-ce qu'elle me donne suffisamment confiance mmh. pour lui confier une classe de 20 ou 25 ou 28 élèves Est-ce que moi, personnellement, jury, je suis aussi parent ou grand-parent, est-ce que je lui confierai mon fils ou ma petite fille Donc c'est en ça aussi qu'il va falloir rassurer le jury. Euh, le jury peut aussi se demander quel est votre degré de motivation Quelle est votre capacité à arriver, de, de, à le convaincre finalement de votre motivation Et en fait, ces questions-là, il faut que vous les ayez en tête aussi au moment où vous vous préparez à ces épreuves. C'est-à-dire que vous allez répondre aux questions du jury, mais vous allez aussi leur montrer que vous voulez être professeur des écoles, que vous savez pourquoi, que vous connaissez le métier, que vous connaissez l'environnement, que vous connaissez comment fonctionne le ministère de l'Éducation nationale, les, le, le statut de fonctionnaire, et que vous, vous êtes prêts ou prêtes, et que vous avez vraiment envie, et que vous savez à quoi vous attendre. Donc, c'est un peu... C'est un entretien de recrutement. C'est pour ça qu'on disait en début de ce live, vraiment, les euros, commencer à les préparer euh, le plus tôt possible. Mmh. En tout cas, euh, on va dire au moment de la rentrée officielle de votre préparation, de votre formation euh, parce que vous avez vu, c'est conséquent. Hein. Oui. Ce n'est pas juste la maîtrise des notions, c'est bien plus que ça. On mmh. rentre vraiment dans un, dans un, nouveau, un nouvel environnement. Et, et puis au delà de la partie tout ce qui est fond il y a aussi la forme hein, c'est savoir prendre la parole, savoir pr se présenter à l'oral hein, hein, quand on est enseignant on est quand même en train de, de prendre la parole très très souvent hein, devant quand même un public d'enfants qui est pas le public le plus facile mmh. donc tout ça ça s'apprend et il faut garder en tête aussi qu'au moment des euros, le jury peut aussi chercher à vous déstabiliser volontairement. Hein, ça reste bienveillant évidemment, mais c'est justement pour, vous, pour voir comment vous allez réagir une oui. fois déstabilisé. Euh, bah, devant une classe de 15-20 euh, élèves de maternelle, évidemment la tension n'est pas la même que devant un, un groupe de 4 personnes adultes. Voilà, donc, tout, ça, tout ça, ça prend en compte en effet dans la préparation des euros, c'est-à-dire mmh. je vais être mis dans, mis dans un inconfort, comment est-ce que je réagis aussi Complètement Dernière épreuve, euh, celle-ci est optionnelle. Ça, c'est du positif. Ça, c'est du positif. <rire> Ça, c'est vraiment du positif. C'est le gros, gros plus de la. De, L'un des gros plus de la réforme. C'est <rire> l'épreuve facultative de LVE, langue vivante étrangère. Vous aurez la possibilité au moment des inscriptions au concours, donc euh, entre mi-octobre et, et, et mi-novembre, enfin, du moins, c'était pour cette année, de vous inscrire à cette épreuve-là en choisissant une langue vivante étrangère. Entre anglais, allemand, italien ou espagnol. Cette épreuve-là, euh, elle est notée sur 20 points, mais seuls les points au-dessus de 10 seront comptabilisés. Donc, en gros, vous avez 8, on s'en fiche, mmh. vous ne perdez rien. Par contre, vous avez 14 et bien vous gagnez 4 points, donc cette épreuve-là, si vous gérez euh, si vous maîtrisez, maîtrisez euh... l'une <rire> si de ces langues, euh, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment vous y inscrire. Sachant que le niveau attendu dans cette épreuve là, c'est le niveau B2, donc on est vraiment sur une sortie de lycée, grosso modo il faut savoir tenir une conversation. Il ne faut pas faire répéter le jury, il faut savoir s'exprimer, même si vous avez droit au dictionnaire, effectivement, c'est quand même une... Une... Mmh. de ne pas trop l'utiliser, ouais. euh, après vous passez pas un capes anglais, on est bien d'accord, mais savoir, euh, voilà, s'exprimer avec aisance dans mmh. cette, dans cette langue, euh, langue vivante étrangère, ne pas faire répéter le jury, comprendre les questions du jury sans répondre à côté. Donc, du moment que vous avez cette maîtrise-là, ce langage un peu courant de la langue, n'hésitez pas, allez-y. Qu'est-ce qui va vous être demandé donc, cette épreuve-là, euh, elle dure 30 minutes euh, et vous avez 30 minutes de préparation puisque le jury va vous fournir un document pédagogique euh, ou didactique, donc production, on en revient toujours à à peu près les mêmes catégories, production d'élèves, extrait de programme, euh, ça peut être un extrait d'une séquence, ça peut être une fiche d'évaluation aussi d'un élève. Voilà, c'est deux pages maximum qui vous serviront de support. Alors dans la première partie, les dix premières minutes vont être consacrées euh, à votre présentation. En gros, ben encore une fois, qui vous êtes, euh, donc dans la langue choisie, hein, euh, pourquoi est-ce que vous, quelle est votre motivation à présenter cette épreuve, euh, et puis vous allez présenter le document. Dix minutes. Durant les dix minutes d'après, on est sur, euh, toujours dans la langue choisie, euh, sur de l'exploitation pédagogique du document. En gros, on vous donne ce document. Euh, c'est gentil, mais maintenant, comment vous pouvez l'inclure à votre classe Comment vous pouvez l'inclure à une séance, à une séquence de classe Qu'est-ce que vous en faites concrètement Et ensuite, il y aura, un, une, dix, les dix dernières minutes seront euh, consacrées à un échange avec le jury, euh, toujours sur euh, l'exploitation pédagogique de ce document, plutôt sur les modalités d'exploitation. En gros, euh, concrètement, dans une classe, ben, à quoi ça va vous servir, etc. Donc on revient un peu sur euh, sur ce que vous avez déjà fait dans mmh. la langue étrangère. C'est important cette épreuve à bien, mmh. à bien y réfléchir si vous avez le niveau dans la langue. On revient sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi en début de live, on est sur un concours, on n'est pas sur un examen. Parfois, souvent, chaque année, euh, on constate que des candidats passent à côté du concours pour un demi point, même pas 0,25. Euh, C'est rien. Ici, vous pouvez gagner un nombre de points incalculables Ouais. Ça serait tellement dommage de passer à côté, hein, parce que vous savez si vous ne validez pas votre concours cette année, vous le, devez le repasser forcément l'année suivante. Mmh. Donc si vous avez le niveau, en effet, comme le disait Jade, allez-y. Par contre, évidemment ouais. que si euh, ça vous demande une remise, l'apprentissage de la langue de A à Z, laissez tomber. Vous n'êtes pas, pas la priorité. Non. Par contre, en effet, si, même, même si vous n'êtes pas grand-chose, ça vous demande de vous remettre un peu dans, dans le bain hein, de la langue, <coughs> repartez là-dessus. Faites-le parce que franchement, euh, vous vous remercierez au moment Bénial. des résultats d'avoir réussi à aller chercher quelques points. Ça sécurise. Puis on est à un an, on a le temps. <coughs> voilà, c'est ça. C'est qu'on peut, on peut encore se le ouais. permettre. Là, vous avez vraiment le luxe d'être largement dans les temps et c'est super, c'est génial d'ailleurs. Mm. Et Vous pouvez aborder les épreuves sereinement. Hein. Donc on a vu, il y a quand même beaucoup de choses. Mais à la fois, euh, si on s'y prend à l'avance comme ça, qu'on est rigoureux, qu'on sait vers quoi on va, qu'on sait ce sur quoi on est attendu euh, et qu'on organise ses révisions, on ne s'éparpille pas euh, honnêtement c'est euh, faisable pour peu qu'on ait la motivation évidemment de, de faire ce métier. Mmh. Puis vous prenez de l'avance après aussi pour votre, votre votre introduction dans le métier ouais. hein, vos premiers pas tout ce que vous allez travailler pour le concours c'est des choses que vous allez réexploiter ensuite euh, quand vous serez professeur des écoles donc certes il faut passer le concours on est bien d'accord les écrits les oraux mais il faut aussi voir après et oui c'est que tout vous servira ça ensuite sur le terrain et mmh. ça arrive vite effectivement euh, donc, entre les oraux et les écrits, donc on comprend bien, je le répète, qu'il faut passer les écrits pour avoir les oraux. Cependant, les oraux sont notés le double des écrits. Donc, il est vraiment important de les travailler au plus tôt. Et puis, pour arriver à ce point aussi des révisions, où vous allez créer du lien entre les épreuves et entre les disciplines. Ça, c'est vraiment très important aussi. Euh, et puis, n'oubliez pas qu'au-delà de vos compétences disciplinaires, euh, vous êtes aussi évalués sur vos compétences pédagogiques euh, et c'est peut-être elles qui feront la différence aussi entre deux candidats mmh. donc ne pas hésiter à, à, à faire des stages, oui. à vous renseigner bien oui. sur le métier, à passer du temps sur Reduscol, puisqu'on on, on sait à quel point il est riche ce site internet malgré tout. Euh... C'est ça, c'est que les, les stages on nous pose souvent la question est-ce que c'est obligé, est-ce que c'est obligatoire de faire mmh. des stages c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément obligatoire. Par contre, c'est un vrai plus pour vous quand vous allez vous présenter devant le jury. En effet, on sait de quoi on parle. Ça peut être juste quelques jours. Hein. Ça peut être quelques jours éparpillés par-ci par-là parce qu'en effet, si vous travaillez pendant la préparation concours, vous mmh. n'êtes pas tout le temps dispo. Par contre, ça peut être quelques jours passés en maternelle, quelques jours passés euh, euh, plutôt euh, plutôt classe préparatoire, plutôt mmh. euh, plutôt CM2 avoir un peu une idée de comment ça se passe sur le terrain concrètement. Ah, c'est un stage d'observation de toute façon, mais ça va en effet enrichir euh, votre présentation à l'oral et ça va venir aussi donner du sens à vos, à vos apprentissages théoriques. Complètement. Donc ça c'est vrai que c'est un des conseils qu'on peut vous donner, ouais. Ouais. vous mettre, euh, vous mettre en effet, euh, comment à vous mettre bah, dans les disciplines, hein, à vous plonger dans les disciplines. Donc, et, et pratiquer. Oui, c'est ça. En fait, la clé, c'est ce qui peut faire la différence, et, et, pas égoïstement, mais bon, c'est aussi ce qui fait la différence des stagiaires fort prof c'est juste la pratique. C'est que quand vous, vous avez conscience euh, de ce que sont les oraux et de ce qui vous est demandé en épreuve écrite d'application, aussi, rien ne vaut la pratique, rien ne vaut les, les cours en présentiel. C'est-à-dire que pour réellement adopter la bonne posture à l'oral, le bon vocabulaire, euh, avoir euh, le bon argumentaire, euh, se positionner dans la peau du jury pour développer son écoute active, et anticiper les questions, tout ça si vous ne le pratiquez pas le plus tôt mmh. possible, si vous n'avez pas un groupe avec qui échanger, si euh, vous n'avez pas la possibilité et voire l'obligation parce qu'il faut s'imposer un rythme de travail, bah, d'exposer, euh, de préparer en amont, euh, d'échanger dans un groupe, d'avoir le retour d'un prof, d'un membre du jury, vous vous donnez pas entre guillemets les meilleures chances de réussir le concours. Il faut rien ne vaut dans la, présent, la préparation de ce concours, euh, les, les, les, les travaux en groupe, euh, les travaux dirigés, travailler sur des sujets et surtout travailler en présentiel. Il ne il faut partager Il faut euh, pouvoir se comparer. Et il faut exposer, prendre la parole. J'ai des stagiaires qui me disent encore, ah, pour les oraux blancs, on sera en petit groupe. Oui, vous serez en petit groupe pour les oraux blancs. Oui, durant les samedis, vous êtes en petit groupe. Vous n'aimez pas prendre la parole et eh ben c'est ballot parce que le métier de professeur des écoles, c'est prendre la parole. Donc, tout ce que vous n'aimez pas faire, et eh ben il faut s'entraîner à aimer le faire. Et pour ça, rien ne vaut ben, l'obligation d'exposer durant le groupe. Rien ne vaut l'obligation. Et ben de, de, de, de faire des oraux blancs, euh, de, de, de, de, de se prendre des questions euh, d'un professeur où on n'a pas toujours la réponse, mais c'est comme ça qu'on arrive blindé mmh. au concours et c'est comme ça qu'on arrive blindé aussi dans les débuts, dans ses débuts dans le métier. Ça c'est clair, en plus de la phase d'apprentissage qui, qui est évidemment indispensable, comme on se les dit hein, pendant tout ce live, il faut vraiment se pouvoir se mettre en situation, Mmh. Euh, bah, pour se confronter aux exigences en fait hein. évidemment quand on a un professeur correcteur membre du jury ça aide mmh. <rire> de savoir vers quoi on va et, euh, et évidemment euh, une, organisation, une organisation de révision je pense que c'est aussi vraiment mmh. un, vraiment la clé de la réussite parce que euh, souvent en, en début de prépa on a des stagiaires qui nous rejoignent un peu plus tard par exemple je suis perdu je sais pas par quoi commencer et c'est le risque d'être dégoûté mmh. en fait c'est pour ça que vraiment, euh, encadrer les révisions, prioriser ce sur quoi on, on doit partir, ça, c'est un plus aussi pour vous. Le conseil vraiment pour vous aujourd'hui, euh, à plus d'un an du concours, c'est vraiment attaquer à vous mettre à niveau mmh. français, mathématiques. Complètement. Je vois l'heure qui tourne je pense qu'on a ouais, fait le tour on a fait le tour je vois qu'il y a encore des questions sur le chat de toute façon on va, vous, on va prendre le temps de vous répondre évidemment Bien par sûr. écrit pour vous donner des réponses personnalisées euh, merci beaucoup en tout cas à tous euh, en tout cas c'est super que vous vous lancez dans l'aventure c'est ouais. génial c'est un beau métier renseignez-vous sur, sur, sur lui et puis euh, voilà dites-vous que le concours c'est juste si vous êtes motivé ça va être un un passage pour prouver votre motivation. Si vous avez des questions aussi, hein, j'avais vu dans les questions que vous aviez posées sur le formulaire, il y avait des questions sur les financements. Donc, ce n'était ah, pas l'objet du live. Il y avait des questions sur les, les financements de nos préparations, le CPF, coup le CPF, fil. voilà, monter un devis. Euh, N'hésitez pas à nous appeler. Mmh. On, a, on a notre équipe hein, qui, euh, qui est dédiée à ça. Un petit coup de fil ou même un petit message sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, on, vous, on vous guide vers les bonnes personnes. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Et puis, Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.